La seule chose qui m'est rendue vraiment heureuse, ce sont les mathématiques. La neige, la glace, les nombres. Pour moi, le système numérique ressemble à la vie. Au commencement, il y a eu les nombres entiers. Les nombres qui sont entiers sont positifs, comme les nombres d'un petit enfant. Mais après, la conscience humaine se développe. L'enfant découvre les désirs. Vous connaissez l'expression mathématique du désir Les nombres négatifs. La formulation du sentiment qu'il vous manque quelque chose. Ensuite, l'enfant découvre l'espace, l'intervalle, ce qui sépare d'abord les pierres, puis les gens, puis les nombres, et tout ça donne les fractions. Mais la, la conscience ne s'arrête pas en si long chemin, elle veut toujours aller plus loin, elle ne s'arrête jamais. Il y a les nombres que nous n'arrivons même pas à concevoir. Les mathématiques, c'est comme un vaste paysage déployé devant soi et dont l'horizon recule au fur et à mesure, comme le Groenland. Et c'est ça dont je ne peux pas me passer. Me, voilà pourquoi je ne peux pas être enfermé. Je peux vous embrasser. On va calculer et comparer des proportions. Prenons un exemple. La cinquième bleue contient 34 élèves, et il y a 16 qui ont remis leurs devoirs. La cinquième verte, il y a 33 élèves, il y a 15 qui ont rendu leurs devoirs. Et finalement, la cinquième orange, 30 élèves, 14 ont rendu leurs devoirs. Quelle est la classe la plus consciencieuse Voyons, voyons. Pour cela, on va calculer les proportions entre les devoirs remis et le nombre d'élèves. Par exemple, pour la cinquième bleue, il y a 16 sur 34. Pour la classe suivante, la verte, il y a la 15 sur 33. Et pour la orange, 14 sur 30. Alors, pour comparer ces trois fractions, la chose la plus facile à faire, c'est d'appuyer à la calculette et de voir combien ça fait. 16 divisé par 34. Je rappelle que le trait de fraction, ça veut dire division. 16 divisé par 34, 0,3. 47, 0, 5, 8, 8, etc. Apparemment, c'est un nombre qui ne s'arrête pas, ou je ne sais pas quand il s'arrête, mais ça, c'est un autre problème. 15 divisé par 33. 0, celui-là, il est plus gentil. 45, 45, 45, 45. C'est quand même drôle, hein Bien et 14 divisé par 30. Hmm. 0,46666. 6, 6, 6. Bien sûr, il y a plein de 6. La calculatrice arrondit à 7. Mais nous, on sait qu'il y a 6 qui s'infini à l'infini, ça arrête <coughs> jamais. Bien. Alors, vous avez trouvé que la classe la plus consciencieuse 47, 45, 46. On compare ces nombres décimaux. Et en tête, c'est la cinquième bleue. Rien à voir avec des vraies classes qui existent en réalité. Bien, ça c'est pour calcul de proportions et pour comparer des proportions avec la forme décimale. Mais je crois qu'on peut faire autre chose. On va parler d'égalité de quotient ou d'égalité de fractions. C'est à peu près la même chose. Attention. Exemple. Un quotient, ça peut être 2,3 divisé par 4,27. Tandis qu'une fraction, c'est 17 sur 44. Je rappelle la différence. La fraction doit contenir numérateur et dénominateur des nombres entiers. Tandis qu'un quotient comme celui-ci... Ce n'est pas des nombres entiers. Bien, on va revenir pour voir quelle est la liaison entre ces deux formes d'écriture. Un quotient quelconque ou une fraction. Mais pour cela, rappelez-vous, en classe primaire, disons que j'ai une moitié de ce disque, un demi. Bien. Un demi de ce disque. Et si je coupe encore ce disque en 4 parties égales, regardez-les bien. 4 parties égales. Mais cette partie, c'est-à-dire demi c'est la même chose que 2 quoi 2 de quoi 2 quarts. Eh oui, parce que l'entier... D'abord, je le divise en deux. Donc, j'ai pris une partie, un demi. Et après, le même entier, je le divisais en quatre parties égales. Donc, un demi égale deux quarts. Bien. Allons plus loin. Si je coupe encore une fois par deux. Oui. Combien de parties j'ai au total Tout le disque, il y a combien de parties Vous avez compté Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit parties oui 8 parties mais combien de parties j'ai assuré ou combien de parties j'ai pris 1 2 3 4 4 qu'est ce qui se passe ici comment on obtient l'égalité de ces fractions ben, l'astuce est la suivante de 1 jusqu'à 2 on a multiplié par 2 de 2 à 4 on a aussi multiplié par 2 de 2 à 4 on a de nouveau multiplié par 2, et de 4 à 8, on a de nouveau multiplié par 2. Est-ce que ça marche toujours avec 2? Est-ce que ça ne peut pas marcher aussi avec un autre nombre? Est-ce que 1 demi est égal à Tiens, combien de dixièmes Combien de dixièmes ça fait un demi? Vous le savez C'est la moitié de 10, donc c'est 5. Donc ici. Regardez bien, on a multiplié par combien 1 fois combien ça fait 5, 2 fois combien ça fait 10 Le même nombre, ben, vous l'avez trouvé, c'est le 5. Bien, et ben, on est en train de trouver une règle générale. Attention, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul, on obtient une fraction égale à la première. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, on obtient une fraction égale à la première. Pourquoi non nul ben Imaginez-vous que j'ai la fraction 3 sur 7 et que je veux multiplier par 0. Fois 0, fois 0, 3 fois 0, 0, 7 fois 0, 0. Comme on sait que la division par zéro n'a pas de sens, on n'a pas le droit de faire cela. Et on a ici la clé pour pouvoir simplifier pas mal de fractions. Mais qu'est-ce que c'est simplifier Un autre exemple pour expliquer ça. Disons... Que j'ai la fraction 3 sur 7. Et j'ai envie de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Comme ça, j'ai envie. Allez, fois 3. 3 fois 3, 9. 7 x 3, 21. Constatez que cette fraction, c'est compliqué. Elle est devenue plus compliquée. À la place d'avoir 3 septième, j'ai 9 21e. Et bien sûr, je peux me compliquer davantage. Multiplier par 10, multiplier par 10. 90 sur 210. Et bien sûr, on peut se compliquer à loisir en multipliant numérateur et dénominateur par n'importe quel nombre non nul. Oui, mais on peut faire le chemin dans l'autre sens. Si je vous dis que 9, 0, 90 sur 210 est égal à 9 sur 21 vous avez compris pourquoi parce qu'ici j'ai divisé par 10 et ici j'ai divisé par 10 et je vais aller plus loin je divise par 3 et là je divise par 3 3 sur 7 et dans ce chemin j'ai simplifié la première fraction la première fraction était tellement compliquée. numérateur et dénominateur Très grand. Et voilà, j'ai trouvé la fraction la plus simple possible. Essayez de diviser encore 3 et 7 par le même nombre. Bien sûr, pas un nombre entier, hein, parce que je divise par des nombres qui ne sont pas entiers. Allez, on va diviser par 1,5, juste pour le plaisir. Combien ça fait 3 divisé par 1,5 ça fait 2. Et 7 divisé par 1,5 7 divisé par 1,5, combien ça fait et eh bien, ça fait 4,666. Oh, regardez comme c'est moche. C'est pour ça que je garde cette forme-là. Et eh bien, cette forme-là, 3 sur 7, parmi toutes cette forme-là, 9 sur 21, 90 sur 210, etc., cette forme-là, elle est privilégiée. C'est la fraction irréductible. Irréductible. Attention, ce n'est pas dans le programme de sixième, mais une école pour aller plus loin peut se permettre. Irréductible. Ah, c'est le mot, le mot mathématique. Fraction irréductible. Qui ne peut plus se simplifier. Donc, vous avez compris que la règle de tout à l'heure, je l'ai dit, peut se dire comme ça. On peut diviser numérateur et dénominateur par le même nombre non-nul pour obtenir une fraction égale à la première fraction. Je vous rappelle qu'on a parlé de l'ensemble des nombres naturels entiers positifs, entiers positifs, qu'on dit tout simplement naturel. Et c'est plus court de dire naturel quand il est positif, vous êtes d'accord On les a mis tous en crancolade 0, 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, cette suite de nombres naturels ne s'arrête jamais. Pas <coughs> maintenant. Vu que on est en train de parler de fractions, je vais écrire un ensemble qui contient plein de fractions. Allez, je prends 3 sur 7 de tout à l'heure. Dites-moi une autre fraction. 1 demi, ça vous va. Une autre fraction, 10 sur 3, bien. Une autre, 100 sur 5, une autre, 1789 sur 1515. Ça c'est pour faire une histoire. Ah, vous voulez aussi des nombres négatifs parce que les achats faits. Allez, on y va. Moins 2 sur 3. Et je m'arrête là parce qu'il n'y a plus de place. Constatez que cet ensemble, tenez-vous bien, cet ensemble qui est formé que qu'avec des fractions. Avec des nombres naturels ou négatifs entiers, moins 2 par exemple, ben cet ensemble s'appelle l'ensemble des nombres rationnels. Rationnels. Nombres rationnels. Pourquoi on dit rationnel ben, Ratio, en latin, ça veut dire rapport. Rapport ou, en simplement, fraction. Regardez ici, le rapport c'est 1 sur 2, le rapport c'est 10 sur 3. On avait tout à l'heure le rapport de 14 sur 30. Rapport ou, tout simplement, proportion. Tous ces mots sont des synonymes. Ratio, rapport, fraction, proportion. Bien. Donc, qui vous croyez qu'il a noté l'ensemble des nombres rationnels Bien sûr que sont aussi, je signale très important, sont des quotients. Ratio, rapport, fraction, proportion. Quotient. Quotient. À quelle lettre on pense À la lettre Q. Donc. Roulement de tambour. Cet ensemble se note avec la lettre Q. Et qui a noté cet ensemble avec la lettre Q ben C'est le grand mathématicien Giuseppe Peano. Ça se passait vers 1895. Bien sûr, les nombres rationnels existaient depuis longtemps, mais c'est lui qui a osé de noter l'ensemble de tous ces nombres rationnels par la lettre Q. Bien sûr, peut-être vous avez remarqué 100 sur 5. Est-ce que 100 sur 5, ce n'est pas un nombre qu'on connaît d'avant Bien sûr, 100 divisé par 5 est égal à 20. Donc, ce nombre rationnel, c'est aussi un nombre naturel. Les autres sont purement rationnels, ils ne sont pas naturels. Si vous faites la division, 3 divisé par 7, 1 divisé par 2, etc., Sauf celui-ci, si vous faites les autres divisions, vous ne tombez pas sur le nombre naturel. Donc, conclusion, parmi les nombres rationnels, il se cache tous les nombres naturels. Hein? Par exemple, euh, 22, il se cache sur quelle forme Il se cache sur la forme 220 sur, sur, sur 10. Voilà C'est clair tout nombre naturel, il est aussi rationnel. Déjà, le nombre naturel, allez, 7, ben, ça s'écrit tout simplement 7 sur 1. Il est rationnel. 19, ben, il s'écrit tout de suite 19 sur 1. Il est rationnel. Bien sûr, il peut s'écrire aussi 38 sur, attention, on a multiplié par 2, 38 sur 2. Mais, retenez, ça c'est la forme irréductible. Et voilà le lien entre nombre naturel et nombre rationnel. Mais où sont les rationnels C'est-à-dire sur l'axe où j'avais représenté les nombres entiers. 0, 1, 2, moins 1, etc. Où se trouve les rationnels Par exemple, où se trouve un demi ben, Je prends l'unité, je divise par 2. Et ici, se trouve 1 demi. Où se trouve 4 demi <rire> La blague, 4 demi, c'est rien que 2. Donc ici, c'est aussi le nombre rationnel 4 demi. Alors dites-moi, quel nombre rationnel qui se trouve là À mi-chemin entre 1 et 2 Entre 1 et 2. 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi. Combien ça fait au total 3,5. Ici, c'est le nombre 3,5. Bien. Donc, constatez, j'essaie de faire très exactement, même si ce n'est pas géogébra, si ce n'est pas en règle graduelle, ces segments que j'ai représentés sont égaux. Moitié, moitié, moitié, moitié, moitié, moitié. Bien. Et bien sûr, dites-moi, où se trouve moins 1,5 Il est là. Moins 1,5. Bon. Mais les choses difficiles commencent maintenant. Comment représenter 3 septièmes Le fameux 3 septièmes de tout à l'heure. C'est tout simple. Il faut que je divise l'unité en 7 parties égales, avec des moyens que je n'ai pas maintenant. En troisième, on va utiliser le théorème de Thales pour diviser exactement un segment en 7. Moi, je le fais ici d'une manière approximative. Une, deux, trois. 3, 4, 5, 6, 7. Imaginons que 7 morceaux sont égaux. Et j'en prends 3. 1, 2, 3. Donc 3 septième, c'est à peu près ici. Bien sûr que 3 septième est plus petit que 1 demi. Il est un tout petit peu à gauche de 1 demi. Et voilà. Tous les nombres rationnels peuvent se représenter ainsi sur l'axe des nombres. Bon, petite précision. Ici, on a mélangé les nombres avec les points. Et soyons plus rigoureux, très important. Une droite a des points et à chaque point on associe son ab oui, ab, ab abscisse. Voilà, si par exemple le point O ici, on associe le nombre 0. Euh, pour 3,5, allez, on va dire le point A d'abscisse 3 ,5. le point B d'abscisse 1. Etc. L'identification des points et de leurs abscisses est faite, et je crois que vous avez compris comment représenter tous les rationnels sur un axe. J'espère que vous imaginez que si on représente beaucoup, beaucoup beaucoup beaucoup de nombres rationnels, cet axe va se remplir de plus en plus. À part les nombres entiers qui étaient tout seuls, isolés, zéro moins 1, 1, 2, etc. Et bien maintenant, avec les nombres rationnels, on va mettre pas mal de nombres entre ces nombres entiers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, la question qui se pose, est-ce qu'il y a d'autres nombres à part les rationnels Mais ça, c'est une question de classe de quatrième, troisième. Et la fin de ce chapitre sur les nombres rationnels, c'est comment diviser par un décimal. On a par exemple la division 7 divisé par 2,4. Et bien sûr, on se pose la question comment faire. Mais on vient d'apprendre qu'on peut multiplier en haut et en bas par le même nombre. Et bien sûr, afin que le Diviseur. Je rappelle, dividende, diviseur. Que le diviseur soit entier, on peut multiplier ici par 10. 24. Évidemment, en haut aussi par 10. 70. Et voilà, 70 divisé par 24. Mais avant de poser la division, on peut simplifier. Ici et ici. Par quel nombre Le même, hein Là, il faut savoir les tables. 70 et 24 se divisent tous les deux par 2. Bien. 70 divisé par 2, 35. 24 divisé par 2, 12. Est-ce que je pourrais simplifier plus Est-ce que 35 et 12 peuvent encore se simplifier Là, c'est pas sûr, hein au moins, je peux écrire 35 comme 5 fois 7. Allez, j'essaye. Et 12, c'est 3 fois 4. C'est pas 3 fois rien. Là, j'ai pas un nombre qui est pareil en haut et en bas. a pas le même nombre. Donc, je prends le taureau par les cornes. Et allez, on va poser 35 divisé par 12. 12 divisé en 35, pardon, 12 en 35, deux fois. 2 fois 12, 24. Je soustrais, il reste 11. Alors, si je veux la division euclidienne, je m'arrête là. Le quotient est 2, et le reste, c'est 11. Mais si je veux une division décimale, je continue. 1, 0, 1, 12 en 110, 9 fois, d'accord 9 à 2, 18. 9 à 1, 9. Plus 9 à 1, 9. Plus 1, 10. Soustrait, Il reste 2. 0. 12 en 20. Une fois. 1 fois 12, 12. Il reste 8. 0. 12 en 80. Oh là là, ça va être compliqué. Allez, on insiste. Hein, combien de fois vous avez trouvé 6 fois Moi aussi. 6 fois 12, 72. Il reste 8. Oh là là De nouveau, 6. C'est fini, c'est fini. La division ne tombe pas juste, mais je sais que le résultat, c'est 2,916666 à perpète. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire avec cette division. Un autre exemple, pour finir avec les simplifications. Si je vous dis 15 sur 25, et je veux simplifier. Façon facile, c'est de factoriser, autrement dit, écrire 15 comme un produit, et le 25 aussi. Alors, combien fois combien ça fait 15 Bien sûr, c'est l'inverse des multiplications de tout à l'heure jusqu'en sixième. Ben 15 égale 5 fois 3. Et 25, c'est qui ben C'est 5 fois 5. Et constatez qu'on a le même nombre en haut et en bas. Et justement, par ce nombre, on va simplifier. Je divise par 5. Je divise par 5. Et on trouve 3 sur 5. À l'ombre de la flèche, une école pour aller plus loin, une école pour aller plus loin.